Je m'appelle Thibaut Ottoman. j'ai 25 ans, j'habite la région Légeoise depuis que je suis né. Avant mon accident, je travaillais dans le bâtiment, plus précisément en toiture et en menuiserie. J'étais chez moi et je faisais une réparation sur mon Vélux et je suis tombé de la fenêtre de toit dans la cage d'escalier une chute de 5 mètres. J'ai eu une double fracture au niveau de la colonne avec une compression de la moelle épinière et ça a paralysé une partie de mes jambes. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, je ne sentais plus mes jambes. Là, j'ai compris de suite que ma vie allait changer complètement, que je ne savais plus faire les choses de la même façon que je les faisais avant mon accident. J'avais quand même des petites périodes de dépression, des périodes où euh, je me sentais moins bien, où j'acceptais moins mon handicap, où euh, j'avais l'impression de ne pas avancer, où euh, pour moi c'était fini. Donc euh, ça c'était vraiment une, une période assez dure. On associe souvent une béquille avec. Euh, euh, un problème euh, mineur en fait, et qu'on se dit, bah ben voilà, il en a peut-être pour trois semaines, six semaines avec euh, le pied dans le plâtre ou une attelle au pied. Et en fait, euh, non, c'est beaucoup plus complexe que ça, ça dure, euh, ça va durer toute ma vie avec, euh, avec ma béquille. Un an après mon, mon hospitalisation, on a retiré le, le matériel chirurgical dans mon dos, et euh, suite à ça, j'ai pu commencer à faire le sport. Je pratique le triathlon, je pratique la natation depuis plus ou moins un an et euh, ensuite euh, je fais du vélo. Je fais du vélo avec les triathlons et aussi en paracyclisme national et international et ici euh, la course à pied au triathlon je la remplace en chaise roulante. Quand on, on franchit cette ligne d'arrivée, euh, quand l'on soit premier ou dernier, il y a peu d'importance mais euh, on ne réalise pas très bien de, de ce qu'on a fait. Et, euh, on est ravis, qu'on est vraiment très content, de... surtout qu'on euh, est passé par des épreuves assez difficiles dans la vie. Donc euh, se dire qu'on a réussi, c'est tout simplement merveilleux, quoi. ça fait du bien et euh, ça donne envie de donner euh, euh, encore un autre objectif, encore euh, plus, plus haut. Le sport m'a vraiment apporté euh, beaucoup euh, au niveau euh, physique, ça m'a permis de, de renforcer quand même mes membres inférieurs. Au niveau du moral, ça fait énormément de bien de pouvoir se dépasser, de pouvoir se lever en ayant un objectif. Donc ça, c'était vraiment très, très positif de, de ce côté-là. Ça m'a vraiment permis d'accepter mon handicap entièrement. Pour le moment, je trouve que j'ai vraiment accepté mon nouveau corps. Euh, par le fait de, de pratiquer euh, du sport tout simplement, de me, de me dépasser, de dire euh, « bah voilà je suis toujours capable de réaliser euh, de belles performances ». Donc le sport m'a vraiment euh, aidé à accepter euh, mon handicap et mon corps tel qu'il est maintenant.